Bonjour les amis nous sommes le 15 août 2021. J'espère que vous êtes en vacances ou en tout cas que vous profitez bien de cette période estivale. Alors nous avons devant nous donc toujours le Dax donc le marché allemand et qu'est-ce qu'on constate Eh bien euh, on a cassé les 15800 points donc euh, vous voyez devant moi le marché avec les bougies mensuelles. Donc chaque bougie correspond à un mois. Et depuis la fameuse chute euh, ici qu'on a eue avec euh, le Covid, donc euh, on est allé chercher ici les 8000, donc 7980 environ ici. Et puis ça a été une remontée assez spectaculaire puisque de, de 8000 points on arrive à, à 15800 points, même 15900 points maintenant. Donc les banques centrales avaient annoncé qu'elles allaient soutenir les marchés et manifestement c'est ce qu'elles ont fait. Alors bien sûr quand vous tradez vous devez toujours essayer d'être dans le sens du marché mais aussi vous pouvez profiter bien sûr de, de corrections comme on en a eu à certains moments dans cette, dans cette remontée assez spectaculaire des marchés. Marchés qui sont euh, en ce moment exagérément hauts par rapport à, à l'économie car s'il si y a certes des sociétés qui se portent très bien, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté et euh, pour le moment avec les mesures qui sont prises ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc d'un point de vue trading qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien il faut bien sûr être toujours attentif à ce qui se passe et comme vous le voyez cet été eh bien c'était une période très propice si vous êtes trader ou si vous voulez apprendre le trading Eh bien vous pouviez faire de très beaux trades et vous mettre sur un marché comme le DAX avec une probabilité de gain très importante. Donc ne croyez pas que parce que c'est les vacances on ne peut pas gagner d'argent, si on peut gagner beaucoup d'argent si on va voir sur les unités de, de temps plus petites, Vous voyez chaque bougie ici correspond à une semaine, vous voyez les beaux mouvements qu'on a eu aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc chaque semaine on a eu des, des, des semaines haussières euh, ces derniers temps et des semaines baissières. Donc vous voyez bougie verte haussière, bougie rouge baissière. Donc là comme j'avais dit donc le marché a, a fait des mouvements dans les deux sens. Il y a quelques semaines donc on, certains avaient annoncé euh, que c'était la fin de la hausse. On a eu ici, vous voyez ici en délit, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jours de baisse. Là on avait cassé les plus bas à ce niveau-ci. Et donc euh, certaines personnes pensaient que c'était la fin du monde, c'était la catastrophe. Moi je dis que c'était probablement une correction comme on la trouve euh, assez régulièrement et qui est très intéressante pour se repositionner à la vente et si on sait bien sûr se positionner pour profiter euh, du mouvement à la baisse aussi. Donc vous voyez ici chaque bougie correspond à un jour donc vous voyez les, les mouvements très intéressants qu'on peut faire ne fût-ce que sur une journée. Donc si vous prenez une bougie ici de là donc à là ça vous fait quand même 400 points. Donc 400 points sur une journée à 10, à 10 euros le point ça vous fait 4000 euros sur une journée donc c'est pas mal. Donc ne croyez pas que parce que c'est les vacances on ne peut pas bien gagner en bourse. Donc ce qui est important maintenant c'est que le marché a essayé plusieurs fois de traverser le niveau de 15800. Donc il a buté une première fois ici, il est remonté ici, il s'est un peu essoufflé, il est redescendu, il est remonté ici, il s'est essoufflé et puis il a, ici on pensait qu'il allait casser mais non, il y a eu cette forte baisse qui a fait peur à pas mal de gens. Et puis le marché est remonté, il a stagné ici pendant quelques jours et puis il a continué à monter et lorsqu'il est arrivé donc sur les 15800, eh bien ça y est il a cassé les 15800 800. Et on est allé flirter avec les, les 15900 donc euh, et même euh, les 16000 ici. Donc si on va voir ici vous voyez les 15900 étaient à ce niveau-ci donc on a eu 200 points au-dessus euh, des 15800 qu'on a essayé plusieurs fois euh, d'atteindre. Vous voyez ici, vous voyez ici comme ça a stagné. C'était vraiment un niveau difficile à casser et puis on a cassé ici et on a donc été touché les 15 15900 une première fois ici donc ensuite le marché s'est repris ici et puis ici une deuxième fois et là, c'était la bonne pour casser également les 15 900 et aller flirter avec les 16 000. Donc 16 000, c'est un gros chiffre rond, mais on a malgré tout ici, vous voyez, on est en bougie 4 heures, on a malgré tout ce marché qui, qui, qui tente de remonter. On va voir demain lundi si vraiment la hausse continue à se poursuivre. Jusqu'où, on ne sait pas. Ça va dépendre de ce que, va faire, de ce que vont faire les, les banques centrales. Est-ce qu'elles ont vraiment l'intention de soutenir encore le marché pendant des semaines, voire des mois On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant lorsque vous tradez, c'est d'être attentif à ce qui se passe et être capable de réagir à court terme. Donc dans une situation comme ça parce qu'on est vraiment dans un marché très haussier et peut-être selon certains exagérément haussier, on peut très bien avoir une, une chute brutale du marché, un crack boursier qui va, qui va faire une chute de plusieurs milliers de points, c'est tout à fait possible mais on n'a pas de boule de cristal, le marché peut très bien ne pas faire de crack boursier maintenant et continuer à monter encore pendant des mois. Donc, ce que moi je vous conseillerais c'est de ne pas faire du trading à long terme, de ne pas vous placer, placer beaucoup d'argent à long terme parce que du jour au lendemain on peut avoir une, une chute très importante comme on l'a connu ici. Donc vous voyez ça ce sont des semaines, si vous allez en, en daily ben on, a eu, on a eu donc une chute, vous voyez ici la chute qu'on a eue ici c'était non-stop, non-stop, non-stop. Et euh, si vous avez des milliers d'euros à l'achat, ben vous faites exploser votre, votre compte quand vous êtes dans une situation comme ça. Donc je vous déconseille de garder des trades à très long terme. Essayez de les couper en fin de journée. Donc ayez une, une stratégie de scalping, voire de day trading. Donc gardez vos trades 2, 3 heures, 4 heures ou une journée maximum. Mais ne tradez pas de manière excessive. Vous pouvez très bien vous positionner sur le DAX. L'ouverture du marché à 9 h et une heure ou deux après, vous avez terminé votre journée, vous avez gagné quelques centaines, voire même quelques milliers d'euros en 2-3 heures. Et profitez des vacances, profitez du beau temps, ne restez pas 8 heures ou 10 heures devant vos écrans, c'est un peu dommage et c'est surtout pas nécessaire. Donc vous voyez qu'on peut gagner pas mal en très peu de temps. Vous voyez ici. On est sur des bougies d'une heure vous voyez euh, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez comme le, le marché peut à certains moments euh, faire des de beaux mouvements. Vous voyez ici en deux heures on, on, a, fait, euh, on a fait certainement 150 points ici euh, donc euh, ça vaut la peine de, de vous positionner avec une stratégie à court terme de manière à pouvoir euh, en toute sécurité vos bénéfices parce que si vous, laissez, euh, si vous laissez le marché monter et puis que vous perdez tous vos gains que vous avez gagnés peut-être pendant les deux ou trois derniers mois c'est vraiment dommage. Donc je vous dis toujours de, met, de mettre des stop loss ou de prendre rapidement vos gains et de vous repos repositionner petit à petit quand vous avez donc des, des moments où il y a des réactions du marché. Pour le moment on va privilégier les achats mais on peut également bien sûr profiter de mouvements comme ça. Donc pour trouver les moments où le marché se retourne ben il y a déjà toujours les, les niveaux importants sur lesquels le marché peut avoir des réactions. Vous voyez ici on l'a eu à plusieurs reprises à, à 15800, on l'a eu à 15900, on l'a eu à 16000 donc vous voyez des réactions. Donc ce sont des niveaux sur lesquels vous pouvez… Vous positionnez à la vente bien sûr avec un, un petit peu de prudence mais en mettant un stop loss euh, pas trop loin vous avez une grande probabilité d'arriver à, à faire des, des trades à la vente alors qu'on est dans un marché euh, nettement haussier. Donc tout ça euh, vous pouvez bien sûr euh, en profiter, il ne faut pas vous positionner uniquement à la vente. Quand vous faites du trading à court terme vous pouvez gagner plus qu'avec du trading à long terme parce que justement vous profitez de ces mouvements de réaction. Donc pour trouver les mouvements, euh, les signaux qui vous permettent donc de vous positionner le mieux possible et eh bien il y a des techniques bien sûr pour ça. Pour détecter à très court terme donc les mouvements qui vous permettront de savoir si le marché euh, a une grosse probabilité de se retourner. Il y a toujours bien sûr les niveaux des prix qui sont très importants mais il y a également d'autres signaux qui vont vous donner une probabilité de réussite je vais dire de, de 90-99%. Donc pour ça j'enseigne je, cela à mes étudiants de savoir où se positionner avec une probabilité de gain très importante et en en mettant un stop loss rapidement de manière à sécuriser ses positions, prendre déjà des bénéfices rapidement parce que le marché peut se retourner très rapidement, vous voyez ici en 5 minutes, le marché fait deux fois de bougies rouges de 5 minutes et puis il y a une réaction. Donc, vous pouvez très bien bénéficier d'un mouvement à la baisse puis prendre ce mouvement à la hausse, le reprendre à la baisse tout ça avec des bougies de 5 minutes. Donc c'est une technique un peu sportive mais à partir du moment où vous avez une certaine assurance d'avoir une méthode efficace eh bien vous allez faire des journées très intéressantes. Vous voyez ici on a un mouvement à la baisse important, vous voyez nettement que le marché baisse ici et euh, bien sûr euh, sur, sur, sur du très court terme. Donc il ne faut pas vous dire que la bourse ou le trading c'est forcément euh, à long terme parce que vous risquez de faire des pertes trop importantes, vous allez gagner beaucoup plus en faisant du trading à très court terme. Donc ça, ça fait des années que j'ai expérimenté cela, vous allez gagner beaucoup plus sur, un mouvement à court, à, sur des mouvements à court terme. Donc additionner des mouvements à court terme, bien sûr il faut arriver à détecter les mouvements qui vous donnent une grosse probabilité euh, d'être dans le bon sens. Donc vous voyez ici on est en 15 minutes et le marché il, a, il est resté dans un range assez court pendant un laps de temps important. Donc vous voyez ici entre les plus hauts et les plus bas. Je ne dis pas qu'on ne peut pas gagner dans ce mouvement-là mais ça demande déjà une certaine expérience pour bénéficier de ça et aller trader en une minute sur, sur un marché comme cela. Mais après bien sûr ce qui est intéressant c'est de détecter la cassure de ce niveau-là et de bénéficier d'un mouvement nettement plus important puisque ici on a eu donc euh, en, à la cassure ici des 15 960, on a eu encore ici euh, presque 100 points de donc, de mouvement à la hausse. Et si vous vous positionnez ici, ben là, vous avez euh, carrément 100 points euh, de hausse. Donc, euh, si vous preniez les mouvements lorsqu'on avait des corrections ici importantes, eh bien, c'était très, in, très intéressant parce que vous pouviez prendre donc des bénéfices intermédiaires et puis laisser courir le marché et, et euh, prendre des gains euh, assez importants sur ce, ce beau mouvement-là. Après, bien sûr, donc, vous avez une réaction ici, vous avez une réaction là, vous avez une résistance là donc vous avez une grosse probabilité d'avoir une réaction à ce niveau-là et donc on, a, on avait un mouvement assez intéressant donc entre le, le point ici de résistance et le plus bas ici qui était devenu un support puisqu'on avait ce niveau-là où le marché avait cassé. Donc support et résistance ça fonctionne quelle que soit l'unité de temps, quel que soit le marché vous voyez que le trading quelque part ce n'est pas forcément compliqué mais il faut avoir une habitude de, de maîtriser un marché et moi je vous conseille de vous spécialiser sur un marché. Si vous voulez un marché qui bouge pas mal surtout maintenant euh, durant les vacances et eh bien n'hésitez pas, mettez-vous sur le DAX avec une bonne méthode de scalping, vous allez faire euh, des gains euh, très importants pendant, pendant cette période de vacances. Et pas forcément en restant 8 heures devant vos écrans. Donc, vous pouvez très bien euh, passer une ou deux heures le matin. Vous vous levez un petit peu plus tôt, vous analysez le marché. Et au moment où le marché s'ouvre à 9 heures en France, eh bien, boum, vous êtes dedans et vous faites 200, 300 euros, voire plus euh, en une ou deux heures. Je pense que en cette période, ça vous fera plaisir et vous pourrez bénéficier donc. Euh, de ces gains pour vous faire plaisir pendant, pendant les vacances. Voilà j'espère que mon analyse vous aura aidé. Donc moi je ne fais pas de prévision à long terme, tout est possible. Vous savez ce qu'on dit, euh, on dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, en bourse c'est pareil. Donc euh, est-ce que le marché va, va continuer à monter Je n'en sais rien en tout cas moi je me prépare aussi bien à à la hausse à continuer à, à suivre donc le mouvement qui est généré par les banques centrales qui soutiennent les marchés ou à avoir des réactions qui peuvent être de 100, 200 voire plusieurs milliers de points à la baisse aussi. Donc avec la technique que j'utilise j'ai aucun souci, le marché peut aller dans le sens qu'il veut, il peut même stagner, il peut faire même des ranges. Euh, moi je n'ai pas de problème, le marché peut être comme ça pendant euh, des jours ou des heures, ça ne me dérange absolument pas mais euh, c'est quand il va arriver donc euh, quand il, il y aura des mouvements comme ça que je vais être prêt à bénéficier de ces mouvements-là. Voilà, j'espère que vous appréciez ma vidéo. Mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait donc euh, comme je l'ai annoncé dans d'autres euh, vidéos, je suis en train de travailler donc sur ma formation, euh, ma formation donc au, au Market Profile qui va permettre donc euh, de, de générer euh, des trades avec euh, encore plus de sécurité parce qu'on va analyser donc les marchés avec euh, des indicateurs comme cela. Et je vous expliquerai tout l'avantage d'utiliser cela en plus donc de, de, nos, de nos techniques classiques donc avec la méthode que je vous enseigne déjà maintenant. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances, de très bons trades, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt